L'alimentation est l'une des conditions nécessaires de la vie et du bon fonctionnement de l'organisme humain. Je crois que c'est clair, sauf que la plupart des aliments que nous ingérons ne sont pas utilisables tels quels par notre corps. Ils doivent d'abord être digérés, c'est-à-dire transformés en substances plus simples, absorbables par le sang qui les transporte par la suite à toutes les cellules du corps. Ces transformations s'opèrent dans l'appareil digestif, lequel peut être grossièrement divisé en deux parties, le tube digestif dans lequel progressent les aliments, et les glandes annexes. Le tube digestif s'étend de la bouche, ou bien de la cavité buccale, qui représente son ouverture initiale, à l'anus, qui est son ouverture terminale, en passant par plusieurs organes qui seront illustrés selon le sens de la progression des aliments. Les glandes annexes sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Par ailleurs, l'estomac et les intestins sont dotés de glandes qui leur sont propres. On revient au tube digestif, alors il prend naissance au niveau de la face, traverse successivement le cou, le thorax, l'abdomen, le pelvis et il vient s'ouvrir en avant du coccyx. On peut le diviser en trois segments qui sont le segment céphalique comprenant la cavité buccale et le pharynx, le segment cervico-thoracique représenté par l'œsophage, et le segment sous-diaphragmatique ou abdomino-pelvien illustré par le reste du tube. Alors, ces deux derniers segments présentent une structure histologique comparable par trois tuniques disposées concentriquement avec de la profondeur à la périphérie d'une tunique muqueuse, d'une tunique sous-muqueuse là où circulent les vaisseaux et les nerfs, d'une tunique musculeuse formée par deux couches musculaires lisses assurant la motricité qui fait progresser le bol alimentaire. Et au niveau du segment sous-diaphragmatique, on aura une quatrième tunique qui apparaît. C'est bien la séreuse péritonéale ou bien le péritoine. On commence par la bouche, ou bien la cavité buccale. La bouche n'est pas seulement l'ouverture initiale, elle assure aussi un rôle très important dans le processus de digestion grâce à la mastication et l'imprégnation salivaire des aliments. Et donc c'est là que commence la première transformation chimique. Alors la vieille recommandation de bien mâcher les aliments avant de les avaler repose sur des bases physiologiques qui se justifient très bien. À l'intérieur de la bouche, on distingue le palais, les deux parois latérales et le plancher sur lequel s'insère la langue. Le palais constitue le toit de la bouche, accusant une forme plus ou moins courte. Alors, le palais est de nature osseuse dans sa grande partie. Et il se poursuit postérieurement par une sorte de repli musculo musculomembraneux appelé voile du palais. Ce dernier présente en son milieu un prolongement cylindrique, c'est la luette. Les parois latérales de la bouche sont limitées par les joues et les deux os maxillaires sur le bord desquels sont implantés les dents. Les dents sont des formations osseuses dont la fonction est de couper et de broyer les aliments. Elles sont normalement en nombre de 32 chez l'adulte et de 16 chez l'enfant. Elles sont implantées dans des petites cavités creusées dans l'épaisseur des os maxillaires, autrement appelées les alvéoles. On passe au pharynx. Alors Le pharynx, parfois appelé arrière-bouche, se trouve immédiatement derrière la bouche, la limite entre les deux étant déterminée par la luette. Il s'étend vers le haut, atteignant la base du crâne. De ce fait, il passe derrière la, les fosses nasales avec lesquelles il communique. Alors, cette conformation explique que toute chose entrant par le nez puisse être avalée, d'où les de nasal pour l'alimentation en cas d'immobilisation de la mâchoire, alors on voit très bien que le pharynx fait partie des deux appareils digestifs et respiratoires. En effet, il représente un lieu de passage bol, du bol alimentaire reliant la bouche à l'œsophage, et un conduit d'air en permettant le passage de l'air à travers le reste des voies respiratoires. Cela en se divisant en deux parties, à sa partie inférieure, le larynx pour la voie respiratoire et l'œsophage pour la voie digestive. Afin qu'il ne se produise pas de mauvais choix entre les deux conduits. Le pharynx sert de garde-triage à travers l'action de l'épiglotte qui fait que la respiration et la déglutition se font à contre-ton. Sur le plan anatomique, le pharynx est long d'environ 14 cm. Il se divise en trois parties, une partie supérieure, une partie moyenne et une partie inférieure, d'où sa largeur qui varie en fonction des points considérés. Petite remarque, à la partie supérieure du pharynx, ou bien ce qu'on appelle la partie nasale, se trouve l'ouverture des 32 de staches, Mettons cet organe en communication avec l'oreille moyenne. On passe à l'œsophage. Alors ce conduit fait suite au pharynx, il a pour rôle de mener le bol alimentaire dans l'estomac. Lorsqu'il est vide, il adopte une forme d'un ruban très aplati, mais il redevient cylindrique dès que les aliments le distendent. Il est constitué de trois segments, un segment cervical, un segment thoracique et un segment abdominal. Il est de longueur totale approximative de 25 cm et son calibre varie de 23 à 27 mm. Son trajet, grossièrement vertical, suit la colonne vertébrale. Juste une toute petite remarque, alors l'œsophage, avant de déboucher dans l'estomac, traverse à ce moment le diaphragme. La muqueuse de l'œsophage est particulière et cela s'illustre par le fait qu'elle est tapissée de deux fibres musculaires, l'une qui est circulaire et l'autre qui est longitudinale. Et Cela fait que le bol alimentaire progresse lentement et régulièrement grâce à des séries de contractions, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Alors ce phénomène doit éviter aux aliments de remonter, il permet entre autres d'avaler même s'il en a la tête en bas. Alors voici un autre schéma illustrant la vague de contraction péristaltique qui fait avancer le bol alimentaire. L'estomac est la portion la plus dilatée du tube digestif. On pourrait le comparer à un renflement de ce tube placé entre l'œsophage et l'intestin. Il se trouve presque entièrement à gauche de la ligne médiane, juste au-dessous du diaphragme. Mais en général, il ne dépasse pas le plomb subcostal. À la position debout, l'estomac prend la forme d'un J majuscule oblique de haut en bas, de gauche à droite et d'avant en arrière. Il présente de faces, une face antérieure et une face postérieure. Il présente aussi de bords illustré par la grande et la petite courbure, et deux orifices qui sont le cardia au nou et le pylore en bas. Ce dernier est un retrécissement formé par un repli de la muqueuse qui constitue la valvule pylorique et qui a pour fonction d'empêcher les aliments de remonter en arrière. Donc on peut diviser l'estomac en quatre parties. On distingue la partie cardiale qui représente la jonction avec l'œsophage. Le fendus, le gastrique, c'est bien le pôle supérieur de l'organe. Il est séparé du cardia par l'incisure cardiale, ainsi qu'il correspond à la poche d'air radiologique, le corps qui représente la partie moyenne, et enfin on a la partie pylorique qui correspond à l'antre et au canal pylorique. Il faut savoir aussi que l'estomac est complètement enveloppé par le péritoine qui le maintient dans sa position, et à côté de ça on a aussi le ligament gastrophrénique qui unit le fendus au diaphragme et accessoirement on a les ligaments gastrohépatiques, gastrospléniques et gastrocoliques qui servent de moyens de fixité. Pour ce qui est de configuration interne de l'estomac, la muqueuse de ce dernier apparaît rose-rouge avec de gros plis. Cette muqueuse représente un épithélium de type prismatique simple avec la présence de certaines cellules caliciformes polluques fermées qui reposent sur un corion. Très riche en glandes, de caractères différents selon les régions. De l'estomac, les aliments passent dans l'intestin. Cela se fait du pylore vers le segment proximal de l'intestin, qui est représenté par l'intestin grêle. Alors c'est là que se produit principalement la digestion et l'absorption des aliments. L'intestin grêle est de petit calibre. Il occupe la quasi-totalité de la cavité abdominale au-dessous du foie et de l'estomac. Il comprend trois parties le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Il est maintenu fixe dans sa position par un vaste repli de péritoine qu'on appelle le mésentère. Dans l'ensemble, le duodénum forme une courbe bien ces majuscules qui embrasse la tête du pancréas et de ce fait, ses connexions avec le pancréas représentent l'un de ses moyens de fixité. Le géjunum et l'Iléant qui font suite au déodénum ont des dimensions et des aspects similaires. Ils représentent la portion mobile du grêle occupant l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. Ils se replient sur eux-mêmes en formant des anses et des circonvolutions. Ils se terminent au niveau du colon ascendant par la valvule iléosécale. Juste avant le sécom, l'intestin grêle présente parfois un diverticule en forme de doigt de gant. C'est bien le diverticule de Mekek. On passe à la deuxième partie, ou bien à la partie distale de l'intestin, représentée par le gros intestin, ou bien par ce qu'on appelle le côlon. Alors le côlon fait suite à l'intestin grêle par la valvule iléosécale et se finit à son extrémité libre par le rectum, ou bien par la jonction recto-sigmoïdienne. On voit très bien que son diamètre est supérieur à celui de l'intestin grêle, sauf qu'il semble être formé d'une série d'ampoules, mises les unes au bout des autres, et cette série est solidarisée par un ruban musculaire. Anatomiquement, le colon est divisé en cadres dans la cavité abdominale. Alors, selon une division anatomique classique, le colon peut être divisé en cinq segments et deux angles. Les segments sont le sécom ou bien le séco-appendice, le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant et le colon pelvien ou sigmoïde. Les angles sont l'angle colique droit et l'angle colique gauche. Par contre, selon une division vasculaire, c'est-à-dire celle qui est déterminée à travers l'origine de la vascularisation d'un territoire donné, on peut diviser le colon en deux parties. Un colon droit vascularisé par l'artère mésentérique supérieure et un colon gauche vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Et chacun des deux colons droit et gauche comprend selon sa position une partie des segments qu'on vient de décrire à la division anatomique classique. On est arrivé au segment terminal du tube digestif, situé dans le petit bassin et en avant du sacrum et du coccyx. C'est le rectum qui se poursuit par l'anus. Alors, il fait suite au colon sigmoïde. Il a pour limite inférieure la jonction anocutanée. Il est divisé en deux segments. Un segment supérieur représenté par le rectum pelvien qui s'élargit et forme l'ampoule rectale et le segment inférieur représenté par le rectum périnéal ou bien le canal anal. Le rectum est un réservoir de matière fécale. Il permet la défécation et l'émission des gaz. Ce qui est important à savoir ici, c'est bien la configuration interne de cette portion. L'ampoule rectale a une muqueuse rosée et elle présente deux types de plis muqueux. On a des plis temporaires qui sont verticaux et qui s'effacent par la distension du rectum, et on a des plis transversaux, ce sont des plis permanents. Alors, pour le canal anal, il présente trois zones qui sont la zone muqueuse, comportant des colonnes et des valvules de Morganie, une zone intermédiaire ou bien la zone cutanée lisse, et enfin une zone cutanée. Alors on a terminé avec le tube digestif, maintenant on passe aux glandes annexes de celui-ci. Les glandes annexes au tube digestif sont les glandes salivaires qui se trouvent au niveau buccal, ainsi que le pancréas et le foie qui se trouvent dans l'abdomen. Les glandes salivaires ont pour mission de produire la salive. On en deux trois paires qui sont les glandes parotides, les glandes sous maxillaires et les glandes sublinguales. La glande parotide représente la plus volumineuse de toutes et elle déverse la salive à travers le canal de Ceylon. La glande sous maxillaire est moins volumineuse que la précédente, son conduit excréteur est le canal de Wharton. On passe à la dernière glande salivaire, c'est bien la glande sublinguale, elle possède plusieurs conduits excréteurs, dont le principal est le canal de Ravinus ou bien le canal de Bartola. Juste une petite remarque, il faut savoir que la salive n'a pas la même composition dans chacune des glandes salivaires, mais globalement la salive contient à peu près 95% d'eau, 2% de sels minéraux et 3% de substances organiques. Ces dernières sont la mucine qui donne à la salive sa viscosité et la ptihaline ou bien l'amylase salivaire dont le rôle est d'amorcer la digestion des amidons. Le pancréas est une glande volumineuse. C'est une glande mixte assurant à la fois une fonction endocrine et une fonction exocrine, d'où l'appellation pancréa endocrine et pancréa exocrine. Alors, la fonction exocrine s'illustre par la sécrétion, qui est riche en enzymes digestives, et qui intervient dans le phénomène de digestion, et la fonction endocrine s'illustre principalement par la régulation de la glycine. Le pancréas est profondément situé à la région épigastrique en arrière de l'estomac, entre le duodénum et la rate, donc, il est allongé transversalement. Il présente une tête volumineuse, un corps et une queue. Il est de couleur blond rosé clair, de consistance ferme et d'aspect granuleux. Le foie est un organe thoraco-abdominal qui occupe la quasi-totalité de la loge soufrénique droite, une partie de la loge soufrénique gauche. Il représente aussi la plus volumineuse des glandes annexes au tube digestif. Cette glande est d'une importance vitale par ses fonctions glandulaires, ses fonctions métaboliques, sanguines et circulatoires. Le foie est de couleur rouge-brun et de consistance ferme mais qui est fragile. On décrit une face supérieure qui est convexe et lisse en rapport avec le diaphragme et c'est pour cela qu'on appelle la face diaphragmatique. Une face inférieure qui est orientée en bas et en arrière, elle présente une dépression, c'est bien la fosse de la vésicule biliaire, là où la bile est stockée. Et finalement, une face postérieure. On note sur cette face le sillon de la veine cave inférieure et le lobe codé. Le foie est maintenu dans sa position par de nombreux ligaments et ses adhérences à la veine cave inférieure. Il y a deux gros vaisseaux qui pénètrent au niveau du, du foie, qui sont l'artère hépatique, elle est chargée d'apporter le son nécessaire à la nutrition du foie, et on a la veine porte qui amène le son veineux provenant de l'intestin, qui est chargé de produits de la digestion que le foie doit élaborer. Tout le sang qui arrive par ces gros vaisseaux, après s'être réparti dans tout l'organe, sort en empruntant les veines sus qui se jettent au niveau de la cave inférieure. Alors, c'était des généralités sur le foie, bien qu'il remplit de très nombreuses fonctions. La fonction principale qui nous intéresse dans cette partie est bien la production de la bile. Le rôle essentiel de la bile est de permettre la digestion des matières grasses et d'en favoriser l'absorption. Cette bile est sécrétée continuellement par les cellules hépatiques et elle s'accumule petit à petit dans la vésicule biliaire. Alors, après avoir décrit les organes du tube digestif selon le sens de progression des aliments ainsi que les glandes annexes de celui-ci, on passe maintenant à la vascularisation artério-veineuse et à l'innervation de cet appareil. Le tube digestif et ses glandes annexes bénéficient d'un régime circulatoire ou particulier adapté à leur fonction. Alors, les artères dépendent d'un système aortique. Schématiquement, l'aorte assure la vascularisation par trois piliers artériels qui sont le tronc l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Il faut savoir que les territoires vasculaires dépendants de ces trois piliers artériels et leurs branches ne sont pas isolés. Ils s'anastomosent largement à plusieurs niveaux. La circulation veineuse est claquée sur le modèle artériel. Il y a juste une notion à retenir. Alors Toutes les veines du tube digestif sous-diaphragmatique aboutissent au foie par l'intermédiaire de la veine porte. Il nous reste l'inervation. Le système nerveux végétatif assure l'innervation de l'appareil digestif par ses fibres sympathiques provenant des chaînes latéro-vertébrales et par les fibres parasympathiques provenant essentiellement des nerfs vagues pneumogastriques et des nerfs parasympathiques sacrés. Au niveau de l'appareil digestif abdominal, l'innervation végétative est assurée à partir des ganglions prévertébraux.